Le 2 décembre 2020, le général Vincent Desportes et moi avons décidé d'enregistrer une de nos conversations pour la mettre à disposition de tous. Nous confrontons et examinons nos expériences respectives concernant les formes d'intelligence collective qui animent les organisations humaines, en particulier celles qui font la guerre, les armées. Nous nous questionnons quant à leurs limites et leurs évolutions possibles, ainsi que leur rapport au sens. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, Vincent Desportes, bonjour. Nous nous rencontrons pour la deuxième fois. Nous avons eu la première fois, en fait, une première, euh, un premier échange que j'ai trouvé tellement passionnant, tellement intéressant, dans ce que je pense on pouvait euh, apporter comme réflexion mutuelle, que euh, je vous ai proposé que nous enregistrions. Nous enregistrions, nous enregistrions je vais y arriver. Euh, ce deuxième entretien euh, pour en fait euh, pouvoir partager avec euh, les uns les autres euh, ce qui va ressortir de nos de nos échanges euh, alors je vous propose euh, bien sûr dans un premier temps de vous présenter un petit peu moi les gens sur ma chaîne euh, youtube euh, me connaissent euh, que vous me parliez un petit peu effectivement de ce qui vous fait aujourd'hui vous levez le matin en tout cas et puis Ensuite, que nous enchaînions directement sur vraiment le sujet de départ d'intersection, vraiment qui nous, qui nous, on va dire qui nous bouscule, qui nous euh, interpelle, à savoir le collectif à savoir dans la dimension intelligence collective, ou pourquoi les sociétés ou les gens se mettent ensemble, dans quelles conditions ça marche, dans quelles conditions ça marche pas. Et nous avons, je pense, chacun des expériences à partager. Nous avons formalisé aussi certaines choses, donc il y a des choses très pratico-pratiques euh, acquises sur le terrain, et puis certainement des choses que nous avons un petit peu théorisées à force de cette euh, de cette expérience. Alors d'abord, ben, je voudrais euh, vous demander si vous voulez bien... de de vous présenter eh Bien, avec plaisir, avec plaisir Jean-François, et merci d'avoir créé cette occasion d'échanger. Euh, donc, passant les portes, euh, moi je suis soldat fondamentalement, j'ai été euh, 40 ans soldat, je suis parti pratiquement au plus bas de la chaîne hiérarchique et j'ai terminé euh, pratiquement au plus haut. Hein, j'ai eu des, des expériences de, de commandement opérationnel ou plus administratif dans les, dans les forces, dans les états-majors, etc. Et Je me suis euh, euh, frotté à deux expériences différentes. D'abord, à la, à la pensée diverse, parce que j'ai été expatrié euh, relativement longtemps, dix ans en Allemagne et 5 ans aux États-Unis. J'ai travaillé donc 10 ans en Allemagne et 5 ans aux États-Unis, au Patagone, au département d'État, donc en me frottant aux intelligences et surtout à la culture américaine. Ce qui était passionnant, j'étais sur les théâtre d'opération, Balkan, Afrique, Afghanistan, essentiellement dans des situations là également diverses, donc une expérience assez riche j'ai essayé de conceptualiser en faisant des études diverses et variées. qui m'ont. Euh, je suis docteur en histoire, je suis ingénieur, j'ai des diplômes de, de sociologie, de gestion d'entreprise. Pourquoi Pour arriver à comprendre la guerre qui est un, un objet social très compliqué et qu'il faut absolument aborder sous des angles très différents, que personne ne comprend très bien, qui échappe totalement à la maîtrise de l'homme et donc il faut de la comprendre voilà. Ce qui m'a amené à la fin de ma carrière militaire il y a 10 ans à, euh, à essayer de partager mon, mon expérience euh, d'une part avec la jeunesse de France Donc, j'ai été dans l'enseignement, j'enseigne, je suis professeur des universités associées à Sciences Po, à Paris où j'enseigne euh, la stratégie je l'enseigne également à, à HEC à la HEC Grande École et puis j'enseigne à, à Paris Dauphine voilà, et puis j'ai pensé que mon expérience pouvait être partagée également avec les entreprises. Donc, J'ai créé un cabinet de conseil en, en stratégie d'entreprise, Stratforce Conseil, ce qui m'amène à passer la moitié de mon temps dans les grandes ou les plus petites entreprises pour essayer d'aider les patrons. Considérable dans, dans leur voie stratégique. Et puis j'écris beaucoup, parce que c'est ma seule maladie, mon seul don, peut-être, c'est l'écriture. Donc j'écris beaucoup dans les journaux. Et j'ai écrit pas mal de livres, une dizaine d'ouvrages, euh, en gros de praxiologie de, de, de, de stratégie ou sur le leadership. Voilà. Et ma carrière m'a amené évidemment à me poser la question du, du collectif, puisque euh, l'armée. C'est un collectif où ce n'est pas une armée et c'est un collectif en charge, pas en charge, mais dans la mission et la défense d'un autre collectif qui s'appelle la Nation. Tout ça pour dire que le collectif est au cœur de, permanent de, des préoccupations du soldat et de l'officier que j'ai été. Bon, voilà en, en, en quelques mots ce qu'on peut dire sur les, les années passées. Merci. Et pour finir aussi, votre lien avec l'école de guerre oui, euh, oui j'ai eu, eu la chance de terminer ma, ma carrière euh, euh, dans deux postes tout à fait intéressants. L'avant-dernier était celui de chef du centre de, de doctrine d'emploi des forces, c'est l'endroit où, où on conçoit les stratégies, les façons de concevoir les stratégies. Mmh. Donc, c'était passionnant. Et mon dernier poste a été le commandement de l'école de guerre. L'école de guerre, c'est l'école où on forme les généraux et les émiraux. Et on prend les meilleurs tacticiens. C'est des gens qui ont 35 ans, 36 ans, commandant, des droits colonels, et puis euh, on cherche à, à, à les préparer à leur futur métier d'officier général, euh, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on prend les meilleurs tacticiens, ils ont été sur tous les théâtres d'opération, ils, ils sont très, très bons en technique, très, très bons en tactique, mais pas en stratégie, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demandait de faire. Et puis, brutalement, on leur dit, OK, c'est bien d'être tacticien mais ça ne sert à rien si vous n'êtes pas stratège, donc, on a un an pour changer leur état d'esprit et je dois dire que je n'ai pas réussi, loin de là, 100% des promotions parce qu'on peut être très, très bon technicien et inapte à la stratégie, puisque la technique est quelque chose qui suppose un esprit géométrique, un esprit de solution, alors que la stratégie suppose un esprit dialectique, un esprit de questionnement. Ce qui sont deux choses différentes. On peut être très bien apte à l'un des métiers et, euh, et inapte euh, à l'autre. Je remarque d'ailleurs que cette difficulté est constante, non seulement dans les armées, mais également dans l'entreprise puisque l'entreprise prend les meilleurs du bas pour les amener en haut. Et ce n'est pas parce que vous avez été excellent en bas hein, que vous êtes excellent mmh. en haut. C'est une difficulté euh, permanente. Mais ce métier de directeur de l'école de guerre a évidemment été une, une, une période extrêmement forte dans ma carrière et particulièrement intéressante pour former les meilleurs esprits à la stratégie. Mmh. Merci. Alors, je vais euh, donner quelques éléments en fait, de notre précédente conversation pour qu'on démarre euh, à partir de là. Euh, du point de vue de la discipline de recherche que je, je pratique, on va dire qu'il y a le terme « intelligence collective », mais ça touche évidemment à plein de, de domaines différents, très transversaux. Il s'agit de quelque chose de pluridisciplinaire qui inclut autant la sociologie que l'entrepôt, que la complexité, que l'économie, etc. Donc beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, en tout cas, dans ce monde-là, dans cette étude-là, déjà, premier principe, il y a collectif à partir du moment où il y a un avantage individuel. Ça veut dire qu'il y a un jeu à somme positive. L'individu, que ça s'appelle une fourmi, une bactérie, une cellule, ou un être humain, ou un oiseau, a un intérêt supérieur à se constituer en collectif et à collaborer avec les autres, plutôt qu'à rester tout seul. Ces chances de survie, et plus que de survie, éventuellement d'épanouissement aussi, vont s'avérer plus grandes. Donc voilà le premier, le premier principe, et on va pouvoir en discuter aussi. Euh, on avait, euh, je vous avais aussi partagé les grandes formes d'intelligence collective qu'on peut observer. Il y en a quatre. Je vais passer très vite sur la première, qu'on appelle l'intelligence collective en essaim, qu'on va trouver dans les très grands nombres, hein, les, les insectes sociaux, les grands vols d'oiseaux, des tourneaux, les bancs de poissons, de sardines, etc qui ne caractérise pas fondamentalement notre espèce, sauf dans des cas particuliers, par exemple des mouvements de foule, une manif, un stade de foot, etc. Mais ça ne caractérise pas la façon de vivre de notre espèce. Deuxième forme d'intelligence collective euh, et de, de formation collective, d'où nous venons, qu'on appelle l'intelligence collective originelle, ça veut dire le petit groupe, le clan, l'équipe de sport... Le commando dans l'armée aussi, ça veut dire vraiment un petit groupe extrêmement agile et dans lequel finalement chacun va savoir quoi faire parce qu'il a une vision actualisée de l'ensemble. On appelle ça l'holoptisme et on pourra revenir dessus. Ça veut dire il y a quoi qui me donne une autonomie d'action sans forcément fon fonctionner en aveugle dans une chaîne de commandement parce que j'ai accès en permanence à la vision d'ensemble que je modifie aussi moi-même en boucle de rétroaction. Donc là, on a le petit modèle qu'on appelle aussi la structure à taille humaine, dans laquelle finalement notre biologie se trouve optimisée, parce que biologiquement, nous venons de ces formations-là. Et qu'on trouve aussi, bien sûr, dans le monde animal, euh, qu'il s'agisse euh, d'un clan de singes, ou de, de félins, ou d'éléphants, ou un groupe de, de dauphins, mais aussi certains oiseaux, comme les oies sauvages, les canards sauvages, qui volent en V, et non plus dans des immenses nuages, des troupeaux volants, en quelque sorte. Troisième forme, et là nous entrons vraiment spécifiquement dans le monde humain, ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qui se définit par quatre grands principes, à savoir un pouvoir centralisé, ça veut dire quelques personnes qui vont prendre en charge les décisions pour le reste du collectif. Deuxièmement, ces décisions, il faut les appliquer dans des chaînes de commandement. Donc, deuxième principe, chaîne de commandement. Troisième principe, ce qu'on appelle la division du travail, évidemment, il faut fractionner tout ça en autant de tâches accomplissables. Et quatrième principe, sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais nous pourrons en reparler, ce qu'on appelle une monnaie rare. Ça veut dire qu'il va organiser par des mécanismes de distribution et de condensation qui va en fait aussi organiser la distribution du pouvoir. Là, on entre dans un sujet un petit peu plus complexe, mais ça fait partie, on va dire, des quatre grandes caractéristiques de cette intelligence collective pyramidale qui a comme principal bénéfice pourquoi elle a existé, pourquoi elle existe majoritairement aujourd'hui, eh du fait qu'elle réussit à mettre ensemble des milliers, des centaines, des milliers, voire des millions, voire des centaines de millions de personnes pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire pour faire des grandes civilisations, mais pour faire aussi des guerres, pour faire les belles choses comme les moins belles choses. Et puis nous assistons aujourd'hui à une transition dans notre espèce, à savoir cette intelligence collective holomidale, distribuée, donc holomidale, on va dire une structure holistique, non plus pyramidale, mais distribuée, holomidale, et là qui fonctionne vraiment par des mécanismes beaucoup plus d'émergence, comme le font les systèmes neuronaux, ou tout simplement les systèmes vivants en général. Si on regarde nos corps physiques, composés de cellules, de bactéries et de plein d'autres petites bébêtes, il n'y a pas une cellule PDG ou générale en chef, il y a des mécanismes de régulation et de prise de décision, finalement, qui fonctionnent beaucoup plus par l'émergence, et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc je vous, on avait, je vous avais partagé un petit peu ça, et je le fais en façon accélérée, je ne vais pas tout répéter parce que non seulement vous le savez, mais en plus euh, j'en parle beaucoup publiquement également, mais on avait commencé à réfléchir là-dessus et ça avait amené les questions maintenant que nous allons pouvoir explorer ensemble, euh, à savoir sur à l'échelle d'une nation, mais aussi euh, bien sûr question pour l'armée, comment ces différentes formes d'intelligence collective existent Si on prend l'armée que vous connaissez bien et que vous avez étendue sur les organisations humaines en général, euh, on n'a pas du tout les mêmes modes opératoires et qui cohabitent pourtant ensemble d'un petit groupe de gens, euh, d'une intelligence, d'une organisation pyramidale et puis de ce qu'on commence à voir émerger, à savoir ces organisations complètement neuronales dont on commence à peine à comprendre quelques, quelques principes de base. Alors ça vous dit quoi tout ça, cette façon de découper euh, ce que j'ai pu observer, il s'agit de ce qui vient de ma discipline de recherche. Primo, cela correspond-il à votre propre expérience euh, Voyez-vous les choses comme ça ou différemment Et comment vous voyez finalement opérer ces différentes formes d'intelligence collective ou de fonctionnement collectif qui peuvent avoir à des moments des antagonismes ou des façons de coopérer ensemble Comment vous voyez les choses de votre point de vue et, euh, le, alors, le sujet, euh, le sujet est intéressant. Il est intéressant parce que, euh, pour, les, pour un militaire ou pour le militaire que je suis toujours d'ailleurs, euh, parce que, je crois, abandonner l'objectif de type S1, euh, heureusement, euh, euh, font, arrive à faire cohabiter des formes d'intelligence différentes, je dirais deux ennemis. Hein, de vous l'avez dit, dans les, dans les petits groupes, jusqu'à une centaine d'hommes à ce qu'on appelle chez nous une, un groupe, une section, une compagnie, c'est-à-dire 10 hommes, 30 hommes ou 100 hommes, hein, on arrive à avoir votre intelligence que vous appelez, je crois, originelle, où euh, chacun arrive à bien comprendre euh, ce qui se passe dans l'ensemble et où on arrive à, à créer ce que nous appelons une conscience partagée de manière, de manière justement à ce que chacun puisse prendre les bonnes initiatives au bon niveau. Euh, L'idée générale étant que moins je commanderai, mieux je commanderai. Et donc, euh, plus euh, l'intelligence collective euh, créera, plus, plutôt, plus on arrivera à créer cette intelligence collective, plus on arrivera à créer une conscience partagée, moins j'aurai à commander. Ce qui suppose quand même, et on, on, on y reviendra évidemment, euh, l'existence d'un but commun. Euh, parce que euh, tant qu'il n'y a pas de but commun, il ne peut, peut pas y avoir du collectif. Et euh, vous, vous parliez, je crois, tout à l'heure des joueurs de foot. Pourquoi est-ce que ça fonctionne Parce que chacun a envie de rentrer le ballon dans le truc en face. Euh, sinon, ça ne, ça, ne marche, ça ne marcherait pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film qui s'appelait « Didier », dans lequel un chien devenait un homme et un homme devenait un chien. Et alors, le chien jouait extrêmement bien au foot parce qu'il ben, était très doué pour aller dribbler les autres etc. Mais lui, il n'avait aucun sens de l'objectif. Et donc, euh, évidemment, ça, ça produisait une mauvaise équipe. On peut être très très bon footballeur, mais euh, c'est l'équipe de France de demain et si on n'a pas euh, un objectif, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, intelligence originelle chez nous, euh, au, au plus petit niveau, mais jusqu'à 100, 150 hommes, on arrive à travailler comme ça, euh, voilà, avec euh, de plus on est bas, plus il y a de liberté, plus on monte, moins il y en a. Et ensuite, on va passer en montant d'un cran, euh, parce que là, il n'y a plus de capacité pour chacun à connaître tout, à euh, l'organisation pyramidale. La première organisation pyramidale qu'on trouve, moi je parle, surtout de l'armée de terre, puisque je suis soldat, c'est le, le corps, on appelle un corps, qui est un régiment, non, ou, un, ou un bataillon, c'est-à-dire euh, un, un ensemble qui regroupe 800 à, à 1000 hommes, euh, qui, mais qui reste à taille humaine, euh, en ceci que le, le, le chef, qui est colonel, connaît tous ces n-1, bien sûr, parce qu'il y en a 4 ou 5, 5 ou 6, et que, euh, ou, ou un peu plus, mais les gens qui commandent des hommes, et que tous ces n-1 connaissent les n-2 ce qui fait qu'il y, y a une connaissance assez, assez, assez profonde. Quand le N donne des ordres au N-1, le N-1 sait tout de suite si c'est applicable ou pas contenu physiquement. Donc, on a ce, ce, ce premier niveau. Et ensuite, ça montre évidemment que l'armée elle-même est une organisation pyramidale. Mais là, évidemment, quand on est en haut, on, a, on ne connaît plus les gens du terrain. Euh, voilà. Mais, les armées fonctionnent parce que euh, cette organisation pyramidale suppose la, euh, la compréhension que en euh, bas ça va fonctionner si on est dans euh, le, le collectif originel. Et donc on va créer des espaces de liberté pour que le, le collectif originel puisse fonctionner. Au fond, on va créer des bulles hein, dans lesquelles on va laisser s'exprimer euh, le collectif euh, originel. Oui, je dis qu'on euh, on aborde également ce que vous appelez euh, l'intelligence collective distribuée euh, parce qu'aujourd'hui euh, nos opérations devenue, sont devenues internationales, elles sont même distribuées sur le terrain, c'est-à-dire qu'une opération on conduit contre Daesh au Moyen-Orient, elle est commandée depuis Paris, elle va rentrer des Américains, des, des Anglais, elle va rentrer, donc Londres va être là-dedans, euh, Washington, etc., Paris, et bon, un certain nombre de choses, et euh, on, on voit bien qu'il euh, y a des phénomènes d'émergence euh, qui sont, mal, euh, qui sont mal, mal gérés en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs une des raisons. Et la question est intéressante. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui euh, nos coalitions euh, rencontrent de graves difficultés quand elles s'opposent à quelqu'un qui s'appelle euh, M. Poutine, par exemple, qui n'est pas dans ce mode-là du tout, ou M. Erdogan, qui n'est pas dans ce monde là du tout. Et donc, euh, ça c'est une question, d'ailleurs, vous avez peut-être euh, sûrement une, une, une réponse à faire. Euh, on voit que dans un certain niveau de, de, de, de, de violence, de complexité, eh bien, quand la décision est partagée, quand les intérêts sont, sont trop divergents pour qu'on ait une organisation pyramidale qui fonctionne, eh c'est celui qui en face est beaucoup plus pyramidal et beaucoup plus hiérarchique et qui euh, avance. Bon, la, la, la raison fondamentale, évidemment, mais il y en a d'autres et donc ça m'intéresse de vous écouter, c'est que dans le cas de M. Erdogan, dans le cas de M. Poutine, ils ont un objectif. Et donc il y a une seule finalité. Alors que le principe même des coalitions, c'est que les finalités sont différentes, voire divergentes. L'Amérique ne recherche pas euh, au Moyen-Orient ce que nous y recherchons, les Anglais n'y recherchent pas la même chose que nous, M. Erdogan, qui aurait dû être de l'autre côté, il n'y recherche pas du tout la même chose que nous, etc. Mais, constat est fait que euh, euh, cette affaire de, de l'intelligence collective distribuée dans les armées dans des opérations mondiales et complexes a beaucoup de mal à produire de l'efficacité face aux euh, organisations beaucoup plus hiérarchiques et pyramidales. Alors je ne sais pas si vous avez comme, comme pensée par rapport à ça, mais euh, je sais bien que vous pensez vous que le, enfin, j'imagine que vous pensez que l'intelligence collective de demain, elle sera distribuée ou, ou elle ne sera pas. Et, mais dans ce cas de figure, on se rend bien compte que ce euh, eh euh, ça n'est pas vrai. Et le phénomène est quand même assez ancien puisque euh, certains euh, connaissent le mot de foche. Il commande une coalition, puisque c'est le commandant-chef de la coalition en 1918. Et il dit, j'ai beaucoup moins, je le cite pratiquement au mot près, j'ai beaucoup moins d'admiration pour Napoléon depuis que j'ai commandé une coalition. Pourquoi Parce que Napoléon était exactement dans la situation inverse. Lui, il était seul et il combattait face à des coalitions, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, qui étaient constituées de, de Prusciens, de Russes, d'Autrichiens, de Britanniques, etc., qui avaient des intérêts divergents. Et là encore, dans ce cas-là, c'est bien l'organisation hiérarchique pyramidale qui l'emportait face, euh, face aux coalitions, aux coalitions distribuées. Donc, je ne sais pas que, comment vous pouvez répondre à ça, mais c'est un phénomène quand même intéressant, parce que l'histoire montre que dans la guerre, c'est comme ça. Hmm. Ouais, merci d'apporter ces, ces choses extrêmement, extrêmement concrètes. Euh, alors, dans ma lecture aujourd'hui, et là aussi je vais parler sous votre, sous votre contrôle, euh, je ne pense pas qu'on ait encore. Enfin, vous notez le fait qu'il y a des émergences, et ça, absolument, dès qu'il y a de la complexité, il y a de l'émergence. Ça veut dire donc des phénomènes qu'on voit émerger, on, les a, on ne pouvait pas les prévoir par la connaissance unique des parties, euh, des parties présentes. Par contre, je ne pense pas, et je parle sous votre contrôle, qu'il y ait pour autant de l'intelligence collective holomidale, ou peut-être quelques formes balbutiantes. Il y a plutôt des formes de collaboration qui, euh, qui viennent de différentes formes d'intelligence collective pyramidale, à savoir notamment des nations, euh, et des corps d'armée de nations, ou des centres décisionnaires de, de nations, et qui ont l'habitude effectivement de fonctionner suivant des termes euh, à la fois assez communs, bien sûr, sur le pyramidal, et puis avec les nuances et les, et les différences. Euh, je ne sais pas si l'intelligence collective holomidale, donc distribuée, va prédominer, j'ai tendance à le croire, non pas par une sorte d'idéalisme politique ou anarchique, mais tout simplement parce que jusqu'à présent, les systèmes vivants euh, aboutis, on va dire, à l'échelle n-1 nous concernant, ça veut dire à l'échelle euh, cellulaire ou à l'échelle euh, des euh, comment dire, des bactéries, etc., ont avec l'évolution, former des corps incroyablement complexes, et puis ça va évidemment jusqu'à l'échelle aussi d'écosystèmes entiers. Quand on regarde un écosystème entier, une forêt avec toute la faune et la flore qu'il y a dedans, il y a des mécanismes comme ça de, de régulation absolument incroyables à observer. Donc il semblerait, et là je pose une hypothèse évidemment que je ne peux pas vérifier, mais ça, ça relève d'une hypothèse de travail, que l'humanité se dirige, ou en tout cas ait besoin de se diriger, vers une intelligence collective supérieure, à ce que le pyramidal, jusqu'à présent, lui a donné. Cependant, si on fait du mauvais pyramidal, évidemment, le meilleur pyramidal en face va gagner. Ça, il n'y a, a pas de doute. Et je pense qu'il euh, y a certainement aujourd'hui, et je pense qu'on l'observe aussi dans l'entreprise, une sorte de tension entre quelque chose qui dit « je vais gagner en efficacité ou en efficience en allant vers plus de pyramidal, parce que ça dépote, mais je vais perdre en résilience, et en agilité éventuellement, euh, dans ce, si je vais dans ce sens-là. Si je vais vers du plus distribué, évidemment, j'ai des mécanismes d'émergence euh, absolument incroyables qui peuvent, qui peuvent arriver, qui peuvent s'avérer tout, tout à fait bénéfiques. Alors ce qu'on observe en tout cas dans la société civile aujourd'hui principalement, et donc beaucoup moins dans les organisations euh, constituées, comme les, les États, les administrations, les armées, les églises, euh, les moyennes et grandes entreprises, mais on voit bien dans la société civile en tout cas, des circulations d'idées, euh, du prototypage de projets euh, qui se met en place, mais qui s'avère encore extrêmement balbutiant. Donc ça reste encore très difficile de dire, comment, je veux dire à quoi ça va, ça va ressembler. Pour ma part, euh, je travaille sur des technologies qui vont amener des infrastructures qui vont permettre d'autant mieux à des modes distribués de fonctionner. Et ça, on pourra en parler, on pourra en parler également. Maintenant, la question que je me pose, justement, du point de vue euh, des armées, euh, quelle recherche y a-t-il aujourd'hui Quelle compréhension ou analyse y a-t-il, justement, de ces formes distribuées Avez-vous vu des gens qui euh, faisaient des recherches là-dessus Des gens qui ont théorisé des choses Des gens qui ont commencé à mettre en place, euh, éventuellement, des modes de fonctionnement qui permettent d'aller vers des modèles... Plus distribué. alors je précise, quand je dis distribué, il ne s'agit pas d'un idéal politique. Il s'agit de considérer euh, qu'il y a un avantage stratégique ou un avantage évolutionnaire à le faire. Ça veut dire qu'on part du principe que si on va là, il y a plus d'agilité, il y a plus de résilience, il y a plus d'intelligence collective. Qu'avez-vous vu de, de votre expérience dans tout ça D'accord. Je voudrais re revenir sur un point euh, que, oui. vous avez, euh, que vous avez soulevé. Vous avez dit le corps, euh, en, en gros, c'est un remarquable phénomène émergent. Alors, on est bien d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas, il, il a pas un, un, un général en chef comme on dit, qui commande le corps. Mais il y a quelque chose qui est absolument puissant, c'est l'intérêt collectif. L'intérêt collectif du corps, c'est la survie. Et euh, c'est bien pour ça que l'estomac a créé le cerveau, que le cerveau a créé les bras, que je ne sais pas quoi. Bon. Et un intérêt collectif. Et le problème, le problème de, de, du monde, comme vous dites, on ne pourra passer globalement en, monde, euh, en, en mode holistique ou, ou, ou distribué que s'il si y a le sentiment profond d'un intérêt commun. On voit bien que c'est le problème de l'écologie aujourd'hui. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un intérêt commun, eh bien, on ne peut pas laisser euh, les phénomènes émerger parce qu'ils n'émergeront pas. Et donc, cette question de la, de la vision, de la, de la finalité est première. Très sûrement dans, euh, dans cette affaire-là. Il euh, y, y a quelque chose qui, qui, que je retiens sur ce thème de, mon, de ma vie aux États-Unis, c'est qu'on euh, ne peut pas imaginer, euh, contrairement à ce que beaucoup croient, aux États-Unis, un pouvoir centralisateur qui, euh, qui donne des consignes à tout le monde, etc., euh, pour que les gens aillent dans le même sens. Non, ça, ça existe en Russie. Ça s'appelle M. Poutine, ça s'appelle le Kremlin. Ça n'existe pas aux états unis Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on va faire ça, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Regarde, en train, par exemple. Donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et comment est-ce que ça marche C'est que tout le monde a intérêt commun. L'intérêt commun, c'est l'Amérique. et C'est absolument fondamental. C'est que chacun, quoi qu'il arrive, va pousser les intérêts américains, que ce soit le petit chef d'entreprise, le grand chef d'entreprise, le gars qui va à l'étranger, il est... America first. Il est « America first ». Et donc, là, on va avoir des phénomènes un peu genre familières hein, qui font que chacun travaille pour, pour l'intérêt de l'ensemble, parce que la notion d'Amérique, est une notion extrêmement forte, était, hein, parce qu'elle est en train de se dissoudre, euh, non pas dans, dans l'espace, mais dans la… Dans la dans la multiracialisation de, de l'Amérique, la, parce que c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. Je, je rappelle que l'Amérique reconnaît les races et que nous ne faisons pas. Mais, et donc, l'idée que l'Amérique doit, doit vivre, qu'elle est forte, qu'elle est puissante, que c'est un ami en lui-même, est une idée qui est en train de se dissoudre dans le temps. Mais qu'est-ce qui a fait fonctionner les États-Unis C'est cette idée que l'Amérique était bien suprême. Et donc, je dis, c'est intéressant parce que le corps a... Un intérêt général qui est celui de la survie et de la nécessité et de la compréhension assez étonnante de la part du cœur que le cœur n'est rien sans l'estomac mais que l'estomac n'est rien sans le cœur et je dis ça parce que c'est quelque chose qui nous nous frappe soldat la première chose que c'est un soldat c'est qu'il n'est rien sans les autres mm -hmm. et les différents éléments du corps sont comme ça l'amérique est comme ça et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a une finalité euh, une finalité et, euh, commune. Alors, vous, vous me posiez la question de savoir qui a réfléchi à ça. Alors, il, il se trouve qu'un euh, général américain a écrit un livre absolument remarquable, c'est le général McPistall. Euh, le nom doit probablement dire à, à ceux qui peut-être nous, nous regardent ou nous écoutent. C'est un général qui était chef des opérations spéciales américaines qui a commandé euh, en Afghanistan en chef, et qui a été relevé de son commandement de président Obama euh, après qu'il ait euh, donné un interview dans un dans un journal de bordeaux non, mais dans lequel il critiquait euh, assez fortement le, le pouvoir politique. Donc, il a été relevé. C'était un type extrêmement euh, extrêmement intéressant. Alors, je vais vous montrer la, la couverture de ce C'est pas, pas le livre lui-même, c'est le flyer qui y allait avec. Je sais pas si on arrive à le Oui, oui, voir. tout à fait. Je le connais, ce livre. Oui. Ouais, je je l'ai. C'est ouais. un livre qui est, qui est formidable. Alors, il est tellement formidable que je l'ai fait traduire en français. Mm. Euh, ce qui n'est pas forcément simple parce que c'est un gros bouquin et que je l'ai fait, fait publier dans les collections que je dirige chez, chez Nuvis. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est intéressant parce que ce type-là euh, euh, est a compris qu'ils possédaient les meilleures forces spéciales du monde, les types extrêmement intelligents, extrêmement entraînés, équipés de la meilleure technologie, et qu'ils étaient en permanence en train de perdre, face aux terroristes, qu'ils soient irakiens ou afghans. Et que donc, il a compris que là, le, le système pyramidal, qui est le système de fonctionnement des armées, même si, au niveau du groupe, là c'est des forces spéciales, là on est dans l'équipe, le, dans le, dans mais c'est très, très pyramidal, n'arrivait pas à produire des décisions suffisamment rapides Exactement. pour s'adapter aussi vite que l'autre arrivait à s'adapter. Et donc, donc euh, tout, tout ce bouquin qui est, qui, qui est un, un excellent bouquin de management, d'ailleurs le titre français s'appelle « Une stratégie d'équipe ». Hein, euh, le, le livre lui-même s'appelle « Team of Teams », équipe d'équipe ». C'est-à-dire, et, et, et c'est ça aussi intéressant, il dit « nous sommes bons, nous les forces spéciales, au niveau de l'équipe ». C'est-à-dire, quand on est dans ce que vous appelez euh, l'intelligence originaire. Mais que, dès qu'on passe au pyramidal, face à un ennemi qui est constitué, qui est assez nombreux, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire pourquoi Parce qu'eux sont passés justement dans un système d'émergence qui fait que chacun comprend à peu près l'objectif général, mais est doté d'une euh, capacité d'initiative considérable, cest à que c'est pour votre objectif agi, euh, sans d'ailleurs qu'il y ait de lien suffisamment logique pour que nous, nous arrivions à comprendre ce lien-là. Globalement, la big chez eux, fonctionne, mais ce n'est pas le raisonnement rationnel global qui va permettre de comprendre. Et donc, il faut arriver à distribuer le pouvoir et à distribuer le moyen, à descendre le niveau de décision le plus bas possible pour que ça fonctionne. Donc, c'est comme ça qu'il a transformé les forces spéciales américaines et à partir de, de, cette, de cet aplatissement, on ne peut pas dire aplatissement de la hiérarchie, mais de la délégation, faire le, le bas, le plus bas possible de la, de la, de la décision, est arrivé à reprendre la main euh, de manière assez efficace face aux talibans et face aux djihadistes et aux irakiens. Voilà. Et donc, ce livre-là, sur ce sujet-là, est tout assez intéressant parce qu'il montre bien que face à un système qui est devenu, lui, totalement distribué, euh, donc c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit, mais c'est comme ça, hein, face à un système qui est devenu totalement distribué comme le terrorisme, qui est un, un système rhizomatique en réseau. Euh, avec un chef, mais qui a une, euh, qui, qui ne donne jamais que des directives assez larges. Euh, et ben, il faut quelque chose qui lui, qui lui ressemble. Et donc, euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a transformé son armée. Donc, moi, je ne saurais trop recommander la lecture de cet ouvrage qui est récent, parce que je l'ai fait publier il y a six ou sept mois. Euh, voilà, une stratégie d'équipe. C'est vraiment le sujet. C'est vraiment le, c'est vraiment le sujet de ce, de ce bouquin. Voilà, Jean-François, comment je peux répondre à cette question -là. Oui, merci. Vous avez eu l'occasion d'ailleurs de, de le rencontrer, l'auteur de ce livre. J'en ai la version, effectivement, euh, américaine, que j'ai lue effectivement, avec passion. J'ai un e-book là chez moi. Euh, vous avez eu l'occasion de le rencontrer alors, alors je, je, je, Non, je ne l'ai, moi, personnellement, jamais rencontré. Je vais euh, le rencontrer parce que je suis en train d'écrire un énième livre de stratégie et je vais l'interviewer. Donc, je vais le rencontrer. Par contre, j'ai rencontré euh, euh, un général qui a été son supérieur et qui est très connu également, qui est très intéressant, qui est le général Petraus, hein, qui a euh, commandé en chef en Irak et qui a commandé en chef au Moyen-Orient et qui a commandé également au chef, en chef en, en, en Afghanistan et qui est euh, également de, très intéressant, lui pour, pour une autre raison. Oh, C'est un type… Euh, Très, très intelligent, comme tous les généraux américains il est docteur d'Harvard, parce qu'ils sont tous comme ça. Et, et, et ce type-là, quand l'Amérique est venue s'embourber en Irak, c'est-à-dire dans les années 2004-2005, il, euh, il s'est dit « il faut absolument réfléchir autrement ». Et à ce moment-là, nous, nous, nous avions les mêmes fonctions. Hein. Lui était le chef de la doctrine américaine et moi j'étais le chef de la doctrine de, de terrestre euh, française. Et donc j'ai été le rencontré au Kansas, où il habitait, à fort des rance mais on a discuté assez largement ensemble. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas qu'il ait tellement euh, modifié le, le style de commandement, mais qu'il qu s'est dit que c'était la distribution là, des savoirs qui était intéressante. Et donc, pour arriver à passer au-dessus de la crise terrible dans laquelle, en 2005, d'aller chercher des philosophes, des historiens, des sociologues, des psychologues, etc., pour arriver à enrichir la, la pensée militaire d'apport extérieur. C'est un type euh, extrêmement, extrêmement brillant et extrêmement intéressant à cause de cela. Mmh. Merci beaucoup. Alors, euh, Merci vraiment, Vincent. Ça, ça m'amène à plusieurs réflexions. Déjà, donc euh, du côté de l'intelligence collective en tant que discipline de recherche, il y a ce qu'on appelle les objets liens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les objets liens. Non, non, les objets liens. Non, non. Les objets, liens. objets liens. Liens, voilà. Alors, si, si je vous euh, demande de visualiser, par exemple, une équipe de foot, à votre avis, que désigneriez-vous comme l'objet lien bon, la, la réponse est simple. Le ballon, voilà. Vous retirez le ballon, vous avez X gugus euh, ou joueuses sur le terrain qui ne savent plus quoi faire. Donc l'objet lien historique, il va s'agir par exemple de la proie euh, après laquelle euh, un groupe de lions qui chassent vont se coordonner pour, pour l'attraper alors qu'aucune d'entre elles éventuellement aura eu en tout cas des chances bien minimes d'attraper cette, euh, cette proie. Euh, l'objet lien, on va le trouver effectivement chez les humains. Euh, qui veulent éventuellement, par exemple, monter une start-up ensemble et euh, soit gagner beaucoup d'argent, soit réussir un produit, soit devenir célèbre, etc. Il y a différentes formes d'objets liens. On voit que chez nous, il y a des objets liens matériels, par exemple, le ballon de foot, et puis vous avez des objets liens immatériels, comme par exemple, euh, un rêve de, de, de société, euh, euh, atteindre tel ou tel objectif dans une entreprise, des objectifs commerciaux ou des objectifs techniques, etc. Et alors, ça devient intéressant à, à plusieurs niveaux. Le premier, déjà, je constate que beaucoup de collectifs humains, qu'il s'agisse encore une fois à l'échelle de nations entières, mais aussi de la simple start-up, hein, ont souvent peu de clarté sur les objets liens. Ça veut dire, si on demande individuellement à chaque euh, personne présente dans ce collectif de décrire les objets liens, alors oui, s'il y a un ballon euh, physique au milieu de la pièce, il n'y a pas d'ambiguïté, mais si on parle maintenant d'objectifs, de visions, etc., et je vais revenir dessus, ça commence à beaucoup se disperser et à devenir flou. Première chose. La deuxième chose, euh, la recherche a montré qu'il existe trois types d'objets liens. Il y a ce qu'on appelle les objets Miam Miam, les objets monstres et les objets art. Et vous allez voir un petit peu le, le lien. Si je commence par les premiers, les objets Miam Miam, ben le titre le dit. Ça veut dire « Unissons-nous ensemble pour capter... » attraper cette proie euh, de l'argent, de la célébrité, du pouvoir politique, peu importe, on va en tout cas ensemble attraper, conquérir quelque chose. Voilà pour l'objet Miam Miam, donc on va dire dans sa forme très archétypale. Les objets monstres, vous le comprenez bien aussi dans le titre, je pense, ça dit le contraire. Ça veut dire « unissons-nous contre ». Il y a un gros méchant prédateur euh, ici, dans le coin, et nous, bande de singes ici, vite, on va coordonner. Il y en a un qui va faire euh, diversion, d'autres qui vont s'opposer frontalement, d'autres qui vont s'occuper de récupérer les petits et les mettre à l'abri, etc. Nous allons nous coordonner ensemble face à un danger, ce fameux objet monstre. Éventuellement, on peut représenter le repas pour cet objet monstre, là où l'objet miamia représentait notre repas. Et puis, vous avez... Une troisième catégorie d'objets, plus récente dans l'évolution, puisque ça se joue dans le modèle des représentations, qu'on appelle les objets art, où là, ensemble, nous co-créons quelque chose. Donc, par exemple, un, un projet de nation, euh, un projet d'entreprise de, qui dit « tiens, nous voulons construire tel ou tel monde euh, », un projet d'un territoire, etc. Ça veut dire que là, nous allons partager un mythe, une histoire, un narratif de quelque chose que nous voulons et que nous co-créons. Alors, à noter que dans ces trois objets liens que je viens de vous donner, les deux premiers, objet Miam Miam et objet monstre, nous fonctionnons en réaction avec eux. Ils nous préexistent et nous réagissons parce qu'ils ont une vie propre. Si la proie à travers, après laquelle nous courons, elle va à gauche, elle va à gauche. Je ne lui ai pas dit d'aller à gauche, elle y va. et Je dois bien m'adapter. Si elle va à droite, même chose. Et si euh, je construis euh, une start-up ou une entreprise, bah, les cours du marché, je ne les contrôle pas. Il va falloir que je m'adapte, etc. Ou la concurrence. Donc, euh, les objets monstres et les objets miam -mi nous fonctionnons en réaction parce qu'ils ont leur vie propre. Alors que les objets art nous continuons sans cesse à les co-créer et à les actualiser. Ça veut dire donc un projet que nous, que nous partageons. Alors j'ai souvent fait, euh, avec des entreprises en particulier, mais pas que, justement une étude des objets liens. Ça veut dire, on fait une séance de brainstorming ensemble, on fait trois colonnes, et brainstormer. dites-moi, les objets liens que vous voyez, une fois qu'ils en ont compris un petit peu la définition, et je constate que... La plupart du temps, dans les collectifs, et en particulier dans les entreprises, les colonnes Objet euh, Miam, Miam et Objet Monstre deviennent très remplies. Et la colonne Objet Art, à savoir le, le projet fondateur que nous avons, ben, on ne sait plus. On ne sait plus parce que, euh, par exemple, dans notre entreprise, si on demande aux gens euh, « parlez-moi de vous, de, de votre entreprise », ils vont répondre des choses du genre « ah ben tiens, on fabrique des voitures », ou bien euh, on fait de la comptabilité, ou on fait du service à la personne, ou à de l'énergie. Et si on leur demande « mais pourquoi vous faites ça ?» Il y a quelle finalité derrière Donc là on va dans la catégorie « objet art » et souvent, ben non. Il y a juste en, en quelque sorte une machine qui tourne sur elle-même et qui fonctionne beaucoup plus dans des modes réactifs. Et je constate, euh, ça l'histoire le montre, que l'objet monstre représente certainement l'outil politique le plus utilisé au cours de l'histoire. Ça veut dire donc de s'inventer un ennemi de s'inventer une opposition, euh, et de, qui va légitimer non seulement évidemment notre existence, là on rentre dans Michel Foucault, on pourra détailler après, mais surtout qui va me permettre facilement, en tant que dirigeant, d'unir les gens. Nous avons un ennemi commun, cet ennemi il s'appelle euh, l'Est euh, ou l'Ouest, ou bien il s'appelle telle religion, ou bien il s'appelle euh, les femmes ou les hommes, ou les Noirs ou les Juifs, ou enfin on pourrait faire en fait toute une histoire, des objets monstres, en fait, réviser ou revoir l'histoire avec tous les objets monstres que les sociétés ont pu s'inventer. Alors j'en viens à la question que j'aimerais partager avec vous, enfin plusieurs questions. La première déjà, vous retrouvez-vous dans cette classification, Enfin, vous semble-t-elle pertinente par rapport à votre, à votre expérience Et la deuxième, euh, je vois qu'il peut y avoir éventuellement des antagonismes entre l'ordre qui vient du politique qui éventuellement a construit euh, des objets monstres, ou des objets miam-miam, ou peut-être parfois des objets art, mais de savoir comment éventuellement l'armée, elle, s'approprie ces objets, comment on se sent aussi si on a éventuellement des objets euh, liens euh, différents, comment vous voyez un petit peu cette, cette écologie des objets liens dans tout ça Ok. Euh... Et moi, je, je pense que euh, j'ai une vision qui est assez semblable avec des termes qui sont différents. Euh, moi, j'appellerais ça, euh, je, ce que vous appelez objet, euh, moi je l'appellerais projet. Je l'appellerai projet, projet euh, qui peut être positif ou négatif. Dans, dans l'objet négatif, on tombe tout de suite dans ce que vous appelez vous l'objet lien monstre, projet négatif, c'est euh, effectivement euh, vaincre, vaincre, vaincre une armée ou euh, prendre la part de marché à total ou je ne sais pas quoi. Bon, on est dans un objet, dans un, dans un, dans un projet négatif. Ensuite, euh, c'est comme ça que j'appelle ça, moi, on peut appeler ça un projet positif. Bon, sur, sur les, les, les objets positifs peuvent être concrets ou non, mais c'est ce qui relève dans la hiérarchie des, des objectifs d'entreprise ou à euh, l'ambition. En 2023 ou en 2024, je veux être ça, euh, je veux avoir conquis ça, je veux être le plus bel entrepreneur de, du village, bon, ok euh, parce que ça va me ramener ça, euh, c'est très concret. Et puis, il y a le deuxième objectif, plus haut qui s'appelle la vision. Dans l'entreprise, on retrouve bien la vision qui est votre, votre projet euh, objet bien A, qui est euh, effectivement une finalité générale vers laquelle je me dirige. Bon. Donc, moi je, je, je retrouve bien ces choses-là en, en les appelant différemment, que, mm -hmm. ce qui est assez normal. Bon, je les... Ce que… Ce que... On peut dire aussi, parce que je me retrouve là dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'objets art. À... Et euh, moi, j'appellerais ça de vision. Mais je constate dans les entreprises, que, hélas, en général, non seulement il n'y a pas de vision, mais il n'y a même pas d'ambition. Il n'y a même ça. pas d'ambition. Et c'est-à-dire que c'est bien le problème. Euh, quand, quand, quand je fais du conseil en entreprise, ce qui est à la moitié de mon temps, la première question que je pose au conseil d'entreprise, c'est que veux-tu être en 2025 Mais en général, il ne sait pas. Mais tu vis pourquoi Alors, En général, il ne sait pas. Et, et, et donc, je lui explique qu'on ne peut pas faire de stratégie, c'est-à-dire diriger le collectif intelligemment pour l'amener quelque part, si on ne sait pas euh, ce, ce qu'est ce quelque part. Et donc, effectivement, l'humain, euh, si on ne le pousse pas, va rester dans euh, l'objet concret, qu'on appelle miam miam monstre, c'est-à-dire dans la technique. Et euh, là, il ne se mettra à faire de la stratégie, ce qui correspond à l'objet lien A, que si on explique l'absolue nécessité hein, pour conduire intelligemment l'action, une nécessité de dépasser le miam-miam et le monstre, c'est-à-dire le concret et le tactique, hein, pour, euh, pour aller, pour aller au-delà. Euh, C'est ce que j'appelle... Euh, alors il y a un, un auteur qui nous dit bien ça, c'est Lewis Carroll, hein, oui. de, de l'autre côté du miroir. On se rappelle tous que notre maman nous a parlé du chat Chester, hein, qui voit la belle Alice qui arrive, et Alice, perdue dans la forêt, lui dit, « Cherchant, euh, faut-il que je prenne le chemin qui va à droite ou le chemin qui va à gauche ?» Le CHSR lui dit « Écoute, Alice, tant que tu ne m'auras pas dit où tu veux aller, moi je ne peux pas te répondre. » Et clairement, euh, la plupart des gens errent, tournent, sans, parce qu'ils ne savent pas véritablement où ils veulent aller, donc ils n'ont pas euh, d'objet « art ah, », d'objet « lien art ah, », comme vous les appelez. Euh, et pourquoi Parce que euh, le monde va de plus en plus vite, et donc ils se disent « ce n'est pas nécessaire avoir un ». Alors que c'est évidemment absolument nécessaire. À ce sujet, moi, je parle d'un concept pas très imaginatif, mais enfin qui parle aux gens quand même, qui s'appelle la skipper attitude. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu -ce que c'est que la skipper attitude C'est comprendre que je ne peux juger des vents et des courants, d'avoir si le mia-mia ou le Montre sera un intérêt, que, que je vais. Tant que je… Je ne connais pas le port de destination, je suis incapable de savoir s'il faut courir après telle proie ou telle autre proie, si tel vent est favorable ou défavorable, si tel courant est favorable ou défavorable. Et euh, voilà, donc la skipper-intitulée, c'est bien ça, c'est-à-dire je rentre, mais je rentre dans l'Atlantique Nord qui est plein de tempêtes, mais je ne m'en sortirai que si je dépasse le, le miam miam et le monstre et si je me donne un objectif qui va me permettre de juger de l'intérêt du miam euh, ou, ou, ou, ou du monstre, évidemment. Et le constat clair que je fais, c'est que la grande, grande, grande, grande, grande majorité des entreprises n'ont pas de vision Merci et ça. elles ont à peine d'ambition. Et que donc, on est dans le mode que vous décriviez tout à l'heure, avec la croix qui va à droite ou à gauche, je ne suis qu'en mode réaction et donc, finalement, à la fin, je disparais hein, euh, parce que pour euh, arriver à prendre des décisions qui, globalement, arrivent à construire quelque chose. Il faut bien que j'ai une notion de ce quelque chose. Si je fais un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, de toute façon, je ne, je ne m'en euh, sortirai pas. Et là, on retrouve une idée intéressante qui est l'idée de Descartes et de, du voyageur perdu dans les bois. Hein, euh, il dit, euh, vous pouvez aller une fois à droite, une fois à gauche, sans savoir où vous êtes, et de toute façon, vous n'irez nulle part. Hein, là, on est dans le même, je vois une et dit « non, vous devez des cartes, non, avancez tout droit, vous finirez bien par déboucher quelque part ». C'est encore mieux si on sait où on veut aller, mais à un moment donné, il faut justement se dire « j'ai besoin de cet objet, ce que vous appelez objet A, ce que j'appelle bon, un projet d'entreprise ou une vision d'entreprise pour arriver à mettre de l'ordre et à prendre des décisions qui sont cohérentes et qui permettent de déboucher, de déboucher quelque part bon. ». Sur le, la, la, la, la, deuxième, la deuxième question, euh, le, la, la difficulté, la difficulté qu'éprouve qu le militaire, euh, c'est qu'il est obligé de transcrire les ambitions du politique en ambitions qui puissent être convenables pour parler aux soldats. Bon. Euh, le problème du politique, c'est qu'il euh, ne définit jamais ses objectifs. Mmh. Pourquoi Parce que c'est toujours dangereux, parce qu'une fois qu'on a défini un objectif, on, on va définir des écarts qui vont permettre de voir si on s'est planté ou pas. Donc, le, le, le politique envoie les armées sans jamais véritablement définir. Euh, le militaire, lui, a, euh, ressent bien la nécessité d'avoir un objectif, parce que pour construire une opération, il faut bien avoir un objectif concret. Donc, à partir de directives souvent euh, un peu larges, assez souples de manière à à ce que le politique n'est pas à se dire, le militaire, lui, va être obligé de se, de se procher quelque chose qui va lui rétro-raisonner sa euh, démarche stratégique. Donc, euh, vo voilà un peu comment, comment, comment ça se passe. Alors, après, est-ce que c'est mon ou, ou, ou, ou miam-miam Alors, j'ai euh, des, des façons de voir euh, l'autre qui sont différentes. Je dirais que dans la... Tradition stratégique ou militaire occidentale, pas occidentale, européenne, il euh, n'y a pas d'objet monstre. Il n'y a pas d'objet monstre. C'est-à-dire que le soldat qui est en face de nous est juste un égal qui fait son métier comme on le fait. Et euh, donc, y a pas on ne, euh, on ne hait pas l'adversaire. On ne hait pas l'adversaire, il fait son boulot, on fait le nôtre. Il va mourir s'il faut, moi je vais mourir s'il faut, mais on, fait, on ne se hait pas. Ça, c'est vraiment la tradition du chevalier, je me bats contre C'est le, le, la, la, la tradition du combat des 30, hein, de la guerre de Cent Ans, où deux, deux fois 30 soldats favorables aux Anglais, favorables aux Français se battent, pas par haine, mais parce qu'il faut se battre, etc. Bon. Donc, il n'y a pas d'objet monstre. Euh, après, euh, euh, ça c'est la tradition, après la révolution a introduit des monstres. La révolution a introduit des monstres, hein. le révolutionnaire devait être tué, le monarque. Qui devait être tué. Donc, il, il était un monstre. Et donc, les guerres. Et là, on a une, on a, on a un tournant qui est important, qui va dévoyer euh, l'esprit traditionnel de la guerre, dans lequel on ne va plus se battre pour, mais on va se battre contre. Hein, ce qui est quelque chose euh, de complètement différent, avec. Euh, euh, euh, avec les aberrations que ça a pu donner, en particulier évidemment avec euh, Hitler hein, et les armées allemandes qui finissent par haïr leur adversaire et donc lui faire subir des choses euh, qui sont totalement euh, inacceptables. Mais sans aller si loin que ça, à la tradition européenne, on peut opposer euh, la tradition américaine, qui est, elle, qui produit des monstres. Pourquoi elle produit des monstres Simplement pour une raison simple c'est que euh, l'Américain est supérieur à l'Européen, d'ailleurs il est supérieur à tous les autres, puisque Dieu l'a créé ainsi, et Dieu a créé l'Amérique pour rassembler quelque part des êtres supérieurs qui pourraient faire prospérer son projet. Ce que je dis, ce n'est pas une invention d'Européens, il suffit de faire tous les discours politiques, etc. C'est comme ça, bon. ce n'est pas autrement. Donc, il y a un sentiment de supériorité. Et, euh, et l'Amérique, par construction, est le bien, puisque Dieu, voulant faire respecter le bien, a envoyé les, les, les pèlerins, les Pilgrim Fathers, dans le Massachusetts et en, et en Virginie, pour arriver à protéger le bien. Bon. Et donc, ils sont le bien. C'est la Nouvelle-Jérusalem, la lumière sur la commune, etc. Mais si eux sont le bien, c'est que les autres sont le mal. Et donc, autant dans la tradition occidentale, pas occidentale, puisque les États-Unis font partie de l'Occident, et dans la tradition européenne, il y a une symétrie dans la, dans la dans la culture stratégique américaine, il y a une dissymétrie morale entre les adversaires qui va conduire à des dévoiements et à des comportements qui sont parfaitement insupportables. On se rappelle des villages, le village de Millet, par exemple, voulait au Vietnam, on se rappelle de la prison d'Abu Ghraib, etc. Si je, donc je suis un homme, si je fais la guerre à quelqu'un qui est moins qu'un homme, il n'est pas un homme et donc je peux lui faire subir des traitements et que je ne ferai pas subir à un humain. Donc, euh, Mia Mia vous montre, je ne sais, sais pas si j'aime bien les termes, mais, mais en tout cas, la tradition militaire européenne, c'est la tradition d'un combat symétrique entre égaux moralement. La tradition euh, qu'on a pu trouver, dont la tradition euh, nazie, etc., c'est « je fais la guerre contre des gens qui sont mes inférieurs » et qu'on retrouve pour des raisons culturelles aux États-Unis, avec… Euh, les errements qui ont pu se, se produire et qui sont particulièrement, particulièrement dangereux. Bon, voilà comment je peux répondre à, ce, à, ce, à cette question. Enfin, mmh. voilà, voilà les réflexions que cela euh, amène. Mmh. Voilà, je Merci. Ben, je vais finir euh, sur une, une dernière question avec la conscience du temps et on, et on pourra bien sûr euh, enchaîner sur d'autres choses fois si vous, le, si vous le voulez, Vincent. Euh, Comment justement, lorsque l'on a quand même en général au plus haut niveau euh, des gens qui ont euh, longuement étudié, qui ont longuement travaillé sur eux-mêmes, qui ont une culture euh, générale euh, plutôt extrêmement étendue, comment arriver à composer avec euh, éventuellement des, des politiques qui ont un agenda personnel Je peux penser éventuellement à la Libye par exemple euh, en France, et comment lorsqu'on se retrouve soi-même sur le terrain euh, sur des choses qui n'ont pas forcément une finalité politique euh, très « argh » mais plutôt euh, « monstre » ou « miam miam », comment ça peut se, se traduire chez des humains qui, eux, pour le coup, vont au carton, vont sur le, vont sur le feu euh, Il n'y a-t-il pas une sorte de, de glissement dialectique ou casuistique euh, pour arriver finalement à faire fonctionner des humains Alors peut-être qu'à d'autres niveaux, il y a des gens qui vont de manière plus brutale ou euh, plus grossière euh, embrasser des idéologies euh, auxquelles ils peuvent, dans lesquelles ils peuvent rentrer. Mais au niveau du commandement, ça m'étonne toujours de voir éventuellement le degré euh, d'obéissance de, qu'il peut y avoir sur des agendas politiques, électoraux... Euh, qu'on qu voit finalement dans beaucoup de, dans beaucoup de guerres. Alors, j'ai peut-être un point de vue personnel sur la Libye en France, et ça m'intéresserait d'avoir le, le, le vôtre de, dessus. Je sais que vous avez l'occasion de vous exprimer dessus, mais on peut penser, bien sûr, euh, aux guerres au Moyen-Orient engagées, et puis euh, Afghanistan aussi engagé par les États-Unis. Euh, ça se trouve, vous, les... Non, ouais. Je vous écoute, ouais. C'est une, une question très difficile. Alors, euh, d'abord, euh, moi, je pense que les, les cultures stratégiques sont une notion... Enfin, est très importante et moi je ne euh, peux pas répondre pour un indien ou un chinois j'en sais rien mais euh, par contre l'armée française pour un certain nombre de raisons est une armée qui est parfaitement républicaine et légaliste et euh, je dirais qu'il qu qu se pose pas la question c'est à dire que nous considérons et heureusement que euh, le, le président de la république est parfaitement légitime, évidemment, et qu'il est le chef des armées, et que quand il commande les armées, il a la légalité et la légitimité pour le faire. Bon. Voilà. Euh, à partir de ça, euh, on, on exécute. Ça, ça c'est le principe même du militaire. Alors, c'est comme ça. Hein, C'est-à-dire que quand on a choisi ce métier de soldat, on ne choisit plus ses missions. Ou alors, on se démet. Mais je me démène et je ne fais pas. Ou alors, je fais je fais mon métier sans que ça ne dépasse pas les barrières morales. Et à ce moment-là, je transforme, je fais en sorte que la mission qu'on me donne soit acceptable par, par, par, par, par, par, par, par mes soldats. mais le, le soldat, ce que vous dites, la, la, la difficulté arrive chez nous. C'est le cas de De Gaulle et de Pétain. Hein c'est quand euh, il y a une distorsion entre la, la nation et l'État. Euh, voilà. et, et toutes les grandes rébellions, euh, il y en a eu 40 quand même, il y en a, un certain, il y en a eu une en 40, bienvenue, et puis il y en a eu une en 61, euh, par exemple, on connaît le push des généraux, et là, à un moment donné, les militaires, le carteron de généraux à la retraite, comme disait euh, Général De Gaulle, a considéré que l'État ne représentait plus la nation et les intérêts de la nation. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a un rejet. Mais tant, tant qu'on n'est pas arrivé à ce point où on ne peut pas le dire, ben, on, ça, ça, fait partie, ça fait partie du métier. Le, la, la, la, la, la discipline à la mission générale, pas dans l'exécution de détails, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça, ça ne fonctionne pas, mais... Et, et, Partie de l'éthique du militaire. Bon, le, le chef de l'État qui représente la nation euh, donne un ordre, je l'exécute, ou alors je me démets. On voit des militaires qui se démettent. Enfin, C'est quand même un cas, euh, un cas euh, assez fréquent. Euh, Moi-même, j'ai quitté les armées pour avoir critiqué la guerre en Afghanistan dans le monde. Bon, c est, c est, ça arrive, quoi, C'est ces choses-là. Ou le général de Villiers qui n'admet euh, qui qui plus ce que dit. Euh, ce, ce que dit par le gouvernement, qui démissionne, on parle parlait plus longtemps, mais, mais c'est ces choses-là. donc Ça arrive, ça arrive, ces choses-là, quand il y a une distorsion totale, en gros, entre l'État et la nation. Bon, il, y a, il y a un deuxième élément qui fait que, parfois, les généraux se démettent, c'est-à-dire que euh, le, le, le, le généraux, les, les officiers, les sous-officiers aussi, sont comptables du sang de leurs soldats. Euh, on ne peut pas être militaire sans aimer ses soldats. Donc, euh, on, on ne peut pas prendre de risque pour eux si on considère qu'ils sont complètement déséquilibrés par rapport à l'intérêt général de la nation. Donc, euh, à ce moment-là, on peut se démettre. Par exemple, je refuse d'exécuter cet ordre, ou je refuse de faire comme ça. C'est le général va, qui va... Euh, qui va à désobéir, mais refuser d'exécuter l'ordre que donne le général en chef des armées américaines, le général Bradley, euh, dans l'attaque première euh, au moment de la guerre de Corée. Il va dire non, je, je refuse, je refuse de faire. Et Bradley va se, euh, sachant que c'est le général MacArthur qui, est, qui sera in fine responsable des morts, il dit ok, ok, je vous donne liberté, euh, vous, vous, ferez, euh, vous, vous, vous, ferez, vous ferez ce que vous voudrez. Donc euh, voilà, le, le militaire, il se soumet ou il se démet. Mais s'il si se doumait, il se fait complètement. Ce qui est euh, intéressant, euh, d'abord, c'est de, de comprendre que quand un soldat, tue, un soldat tue, ça fait partie de leur métier. Bon. Le, le soldat, c'est l'avantage comparatif du militaire, c'est qu'il sait détruire et tuer. Sinon, euh, on appelle les bonnes sœurs. Hein. Bon, c'est comme ça. Mais quand un soldat tue, il tue par délégation du président de la République. Je, tue pas. je suis le président de la République qui appuie sur la gâchette à un moment donné. Et donc, je, il ne peut pas y avoir d'écart entre lui et moi. Si je n'admets pas le bien fondé, euh, je ne tue pas pour moi, je tue pour le président de la République. Le président de la République, lui, 67 millions de Français. C'est bien comme ça que ça se passe. Bon. Euh, Est-ce que j'obéis ou pas à l'ordre et, et comment et à, quel, à partir de quel moment je dois ne pas obéir C'est une question qui est importante. Et c'est pour ça qu'une euh, une partie importante de la formation des soldats, des sous-officiers et des officiers, est une formation à l'éthique et à la morale. C'est d'autant plus compliqué dans l'armée de terre que les gens qui tuent chez nous, qui appuient sur la gâchette, sont des gens, je dirais, de bas niveau scolaire. Un, un, un officier de marine qui tire un missile, il est Bac plus 6 ou 7. d'accord Il y a un bateau, il dit au tir. Bon, ah, le le, le sous-marinier qui commande un sous-marin, le gars, il est Bac plus 6. Quoi, bon. le, le pilote de chasse qui va tirer ses roquettes, il est Bac plus 8. Le soldat, il est Bac moins 4. Il est Bac moins 4. Et donc, il... Euh, système de raisonnement qui est forcément peut-être un, un peu plus rubeux qu'un qu qu gars qui est pas plus suite. Et donc, c'est pour ça qu'on va, on va les mettre dans des situations, etc. Est-ce que je fais Est-ce que je ne fais pas Est-ce que je tire ou est-ce que je ne tire pas C'est pour ça qu'en particulier, on est, très, on est très strict sur ce que nous appelons les règles d'engagement. Les règles d'engagement. À partir de quand puis-je engager le feu Quelles sont les limites à ma liberté de tuer je n'ai pas la liberté de tuer parce que c'est la liberté qui m'est donnée par le président de la République d'une certaine configuration. Et donc, c'est pour ça que euh, nous ne sommes pas des mercenaires. C'est très compliqué. C'est problème d'éthique et de morale de subordination à la seule autorité qui a le droit de tuer qui s'appelle le président de la République, c'est le seul. Quand un gendarme ou un policier euh, tue quelqu'un, c'est par délégation. Ce n'est pas un personne, personnel, c'est par délégation. Et donc, cette affaire-là suppose qu'on ait, qu ait réfléchi avant. La règle est simple, je me soumets parce que je considère que ça ne dépasse pas le cadre normal de, de, de l'ordre moral et éthique où je me démets. Et si je me soumets, je fais. Et si je me démets, je me démets avec euh, toutes, les conséquences, toutes, toutes les conséquences que ça peut, euh, que ça peut avoir pour euh, pour terminer probablement euh, sur cette affaire de Libye, il est clair que cette guerre telle qu'elle a été conduite, pas forcément telle qu'elle a été lancée, était une stupidité. Et qu'on en paye fait toujours les conséquences. Ça s'est traduit par cinq mois la semaine dernière euh, au 7 C'est les conséquences. Bon, c'était une guerre stupide. Et le, le, le problème de la guerre, quand on parle de ça, du ça, de, de la guerre en Libye, on n'est pas loin d'avoir un bon exemple. Mais la, la plupart des guerres à se lancer pour des raisons d'ordre de politique intérieure, Tout à fait. pas de politique extérieure. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Depuis le début de l'histoire du monde, c'est comme ça. Les exemples sont nombreux, la Libye en est un, euh, la guerre des Malouines en est un autre encore plus fabuleux, la conquête de l'Algérie en, en 1830 en est un exemple parfait, etc. Donc c'est comme ça. Voilà, peut-être ce qu'on peut dire sur ce sur ce thème-là. Je crois. Voilà, on a, on a assez largement dépassé le créneau que nous nous étions, nous nous étions donnés. Bon, mais euh, ce sont des sujets intéressants. Merci beaucoup Vincent pour pour ce partage et je pense que ça ça ouvre encore évidemment plein de, de ramifications. Donc on verra si si on se reprogramme éventuellement d'autres d'autres échanges. En tout cas, merci d'avoir partager tout ça, et ben, j'ai vraiment une grande impatience à ce qu'on qu puisse continuer, notamment sur ces questions de vision, euh, de mythe, euh, d'éthique, et de voir justement en quoi ça peut, euh, on pourrait idéalement les voir comme les forces de cohésion les plus importantes, pas simplement, on va dire, d'unité, mais aussi de cohésion sur le terrain. Euh, mais là, on entre dans, dans une toute autre partie de la, con, de la conversation, ce que nous pourrons peut-être faire un de ces jours. En tout cas, merci beaucoup. C'est un sujet fondamental, absolument. Très bien, à bientôt, bonne soirée et bonne année aux, à, à vos auditeurs. Aux à bientôt.